croire ce qu'on veut, comme on veut, que personne ne vienne nous dire comment on doit faire, comment on doit penser, comment on doit s'habiller. On veut les mêmes droits que les autres, tous, toutes, et en vrai, pas juste dans les mots qui sont jolis, en vrai. On veut les mêmes droits, tous, toutes, les mêmes considérations, les mêmes respects. On veut crier, se faire entendre, on veut s'émerveiller, on veut le chant des oiseaux. On veut que tu comprennes que c'est important ce qu'on veut. On veut que tu comprennes que c'est important. Que ça a peut-être l'air d'un caprice, d'une liste de trucs un peu au hasard. Mais non, que c'est bien plus important que ça, que c'est ce qu'on veut. Et que ce qu'on veut, c'est important. On veut savoir jongler, faire des saltos, marcher sous les mains. On veut sentir bon, se sentir propre. On veut l'équité, on veut l'agiter, on veut avoir le choix Où on, veut on, le choix. Où on veut avoir de ce qu'on fait. On veut être heureux, tous ensemble. On, on veut avoir confiance. C'était super doux et agréable. Euh, C'est-à-dire qu'on a ici, sur, sur cette place-là qui est très calcaire et très, très trash, très blanche, euh, on a mis en place une petite bulle de douceur et de, et de et communautaire. On a créé un groupe qui fait maintenant plus d'une centaine de personnes, plus de 100 personnes là, qui participent, qui sont en train de faire euh, ce que est derrière moi, ouais. à ce spectacle. C'est plus de 100 personnes qui le font en se parlant bien, en se parlant doucement, euh, en se faisant des câlins et, euh, et en se regardant droit dans les yeux et, euh, et en se disant des choses gentilles et importantes. Et euh, le bilan que j'ai, c'est euh, que je ne m'attendais pas, pas à autant de, de puissance, de la douceur Mmh. Euh, ici, de la bienveillance, de le. Ouais, ouais, ouais. Je... C'est un mot un peu naïf, mais je, je l'aime bien, euh, vraiment, de la douceur. On est, on est doux euh, les uns, les unes avec les autres, là, ici. Et euh, je crois que ça se perçoit fort. Je crois que c'est ce qui se passe avec aussi les gens qui viennent nous voir et qui, euh, et qui se laissent contaminer euh, par, par ça. On a eu des, des dizaines et des centaines et des milliers de personnes qui sont venues nous voir et qui se sont posées pendant un moment et qui ont vécu ce, cette douceur-là avec nous. Il y a des gens qui sont restés 5h, 6h, 7h, 8h, il y a des gens qui sont venus tous les jours, toutes les deux heures. Euh, et euh, et c'est chouette, et on se connaît, on se reconnaît dans, dans les rues, c'est chouette. On veut un spectacle qui s'invente à chaque fois. A Aurillac, c'est d'abord une expérience de théâtre de rue qui se renouvelle en 84 heures de présence, place Michel Crespin un symbole pour la compagnie qui a partagé son temps avec des bénévoles acteurs d'un moment pour un final émouvant. A bout de bras un feu d'artifice derrière et de le, le menton haut. On, on veut délivrer de, de grands messages, peser, on on compter, aisez, être importante. importante. On, on veut tout que tout le monde nous écoute et nous regarde. On veut que notre voix porte. On veut être plus grande que nous. Être dans quelque chose qui nous englobe Un mouvement, un ensemble. Un truc qui nous dépasse, qui nous emporte, qui nous pousse plus loin, qui nous tire plus haut. Un, Un truc qui, qui nous compte, compte avec, avec les autres, qui, qui nous, nous tend la main. main. On, on veut, veut être, être avec toi. On veut soulever des trains parce qu'on est nombreux et qu'à nombreux, qu on est fort. Nous, CTA, on est une compagnie qui existe depuis longtemps, depuis 20 ans. On fait du théâtre, on a commencé à faire du théâtre dans des théâtres. Et puis assez rapidement, on a trouvé que ça nous correspondait beaucoup mieux de le, de le faire dehors, ailleurs, là où il y a des passants. Euh, et, euh, et la manière, effectivement, on est une compagnie euh, qui avons une direction collective. On est, euh, on est un groupe, on est une bonne vingtaine de personnes, euh, tranquillement, qui euh, décidons ensemble de nous lancer dans euh, un projet. Et après, chacun, euh, chacun euh, rejoint son poste euh, de travail, là où il, aime, où il ou elle aime travailler. Euh, il y a des gens qui sont plus interprètes, il y a des gens qui écrivent, il y a des gens qui font plus de l'administratif ou de la prod, d'autres plus de la technique. Mais en tout cas on décide ensemble et c'est notre œuvre euh, à, à nous euh, à nous tous et toutes. Voilà, toi, toi dans le groupe, euh, tu, tu, es pas le, tu es le metteur en scène Ouais euh, moi je suis moi je suis l'auteur et le, le metteur en scène. Aussi, en je suis un des coordinateurs, euh, euh, des coordinateurs coordinatrices, mais, euh, mais effectivement j'écris et je mets en scène. Pour autant je ne suis pas le directeur. Et, euh, ouais. vrai que pour autant je ne suis pas le directeur de cette compagnie c'est important pour nous, cette ouais. distinction. Sans les talons bien bien bien ouais. et sans défiler en part faut pas pousser. Mes espoirs, c'est qu'on réussisse à tenir ce pari un peu dingue qu'on a pris il y a, il y a un moment maintenant, euh, de ne jamais laisser un, un plot tout seul euh, et d'être de, de plus en plus nombreuses sur cette place. Pour l'instant, on le tient, on le tient depuis 78 heures, je crois, là. Ouais. Alors, à l'heure où je parle, on le tient depuis 78 heures. Jour, nuit, pluie, vent, euh, froid, chaud, euh, on a tenu tout ça et on a été de plus en plus nombreuses. Et, euh, et c'est chouette et c'est une, une fierté collective qu'on a. Donc on espère que ça, ça va fonctionner, sachant qu'on va monter encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis euh, j'espère que ça va être euh, doux et que ça va emporter des gens. Euh, et qu'on va réussir à, à, à aller dans ce, dans ce bout-là euh, symboliquement. Je crois que ce serait important pour euh, les... Milliers de personnes qui sont passées là euh, plusieurs fois par jour. On veut l'équité, la justice. On veut des rêves, toujours plus. On veut. On veut, On veut être heureuse. On veut de l'amour. On veut tous les gâteaux! Ce spectacle, on veut, il ne fait que rebondir, mais il rebondit à chaque fois loin de l'endroit ou de, de l'impact. Ouais. Euh, on fait à chaque fois une forme super différente. Il n'est pas question pour nous de reproduire euh, cette forme-là telle qu'elle. Euh, cette forme-là telle qu'elle elle était pour, euh, pour IAC 2022. Et, euh, et on va rejouer, on veut, mais euh, sous des formes toujours extrêmement différentes. Ouais. Jamais la même chose, et quand je dis jamais la même chose, c'est vraiment jamais la même chose. Euh, la prochaine fois qu'on joue, euh, on fait des, des solos euh, au lever, au coucher du soleil euh, pendant, pendant deux semaines euh, dans l'agglomération de CRJ. Ok, o en septembre En septembre, ouais. voilà. Tu as les dates euh, précises Non. non. En... <rire>